Du bonjour, on a dit bonjour. Voilà, on a dit bonjour, on n'est pas va valde, on n'a pas dit bonjour. Là, on a dit bonjour. Alors, on a deux points de fusion qu'on va s'ouvrir et euh, un tripac, euh, star étincelante. Alors, on avait déjà ouvert des cartes, enfin des cartes, on avait déjà ouvert des cartes, on avait déjà ouvert des boosters du coup euh, avec euh, Marina, euh, Fatality. On en avait déjà ouvert il y a. il y a quoi Il y a une semaine et demie. Mais sauf qu'on les a eu grave à l'avance, du coup, on n'a rien sorti. On a eu des petits trucs sympas, on a eu du V, on a eu du Luminéon, Luminéon, on a eu. Un Argo, trop bien. Et derrière. Oh Oh, Luminéon V. J'ai ok Elle première est... V. V. Elle est super belle. Et un clic. Et derrière. Il... Oh Une oh, V. Zamazenta en V. Oh, je. Petit jouet. Trois fondons. Oh. Style gamin. Oh mon dieu. Oh. oh, mais. Donc voilà. Et là, bah, cette fois-ci, on a du coup du point de fusion en même temps que du star étincelant. Donc le star étincelant, je sais que c'est. Demander parce que dedans, du coup, euh, si j'ai bien compris, il y a eu un nouveau truc euh, star euh, dedans, euh, un truc un peu spécial, nouvel type de carte. On va s'ouvrir vraiment que du bon. Voilà, y a, tout, tout est bon dans le booster Pokémon. Hop 1, 2, alors hop, on, on le garde de côté. 1, 2, 3, 4. Et let's go Alors, on commence avec une petite énergie, psy. Ah, je déteste les flammes à joue. à joue, je le dire à chaque fois, je pense. Une danseuse. Alors brutalité, Brutalibré, pardon. À chaque fois, je dis brutalité. Je sais pas pourquoi à chaque fois, je sais pas comment là, je vois comme brutalité. Rototop. Un petit Lixi des familles, il est tout mignon. À la poreille. Un Bargantua. Larvibule. Un petit Levenard, du coup. Et derrière, on a. Un coraillon de galard, donc euh, c'est pas, pas, pas, pas ouf, hein, faut, faut être honnête, c'est pas ouf du tout. là. Le, le petit coraillon, euh, même si c'est un Pokémon de galard, c'est pas ce qu'on préférera avoir. 1, 2, 3, 4. Et let's go. Alors, une énergie, score vol. Euh, Vautrice, alors ça c'est l'évolution du coup de Voltourno je crois. Un grelot d'adieu. Un mari... Le mari il est cute Le mari des cute. Ok, Galvaran. Donc okay, il est affreux. <rire> il est affreux. Tournicoton. Mouton, qui est un Pokémon que je supporte pas. Oh, le gobou Le gobou il est classe. C'est un Pokémon de départ donc c'est cool. Goubou, il est cool. Balbuto. Et derrière nous avons. Alors, on a un rose abyss, mais qui n'est pas brillant et qui a une rareté. Alors, les deux boosters points de fusion, j'ai pas eu de luck du tout. On va pas se mentir que là, j'ai pas eu de luck du tout. Bon, du coup, on va attaquer les stars étincelantes. Hein. Hop, donc les trois boosters. J'ai jeté le truc. J'ai oublié que j'avais le petit jeton, le petit jeton. Tac, elle poubelle pour le reste. Du coup, le petit filali. Bon, c'était soit Philali, soit Givrali. Comme moi, j'avais déjà ouvert un pack avec Givrali dans star Instant, bah du coup, j'ai pris Philali pour le coup. Euh. Plop, on s'en fout. Alors, lequel on commence Là, il y a quoi Il y a Arceus. Lui, je le connais pas. Et ça, c'est euh, du, du, du, du, du v, ou je sais plus comment il s'appelle. Bon, on va commencer par du coup celui que je ne connais pas. Puis on terminera par le, le booster Arceus. J'espère qu'on va avoir de la luck quand même dessus et sortir une petite dinguerie des familles. Ça serait vraiment cool. Et let's go Pikachu. Euh, du coup, alors une énergie électrique. Les mises au point, s'il te plaît. Merci téléphone. Une énergie. Alors barista. On s'en fout un peu. Carmash. Oh, Boscara. Un hôtel pour ça, j'avoue. Polarum Skelenox Oh un artichaut en mode dessin par un gamin de 3 ans cool Un 9 Un petit temps de mordre aussi cool là sympa Alors et Atran comme ça Et derrière nous avons un truc tout banal là, qui est un béca glaçon qui brille même ça peut plus du cul Et le Noctalis suivant comme il cote euh... Ouais on, on verra C'était sage Il faudrait que j'apprenne une... à ouvrir les booster Pokémon. pourrait être cool. De façon simple et... et classe de les ouvrir. Alors, une énergie, feu, pour commencer. Gant de chasse. Dimoré. Alors, un 6-h. 6H on... Merde, oh putain, désolé. Coupe-note, donc désolé. bah Du coup, derrière un Tarinor, qui... Pff, franchement, c'est un Pokémon qui est un peu affreux. Stalgamin, mon dieu, on a que des trucs tout moches. Un tic un Deden. Ah, je savais pas que Deden il était pas comme si je pensais qu'il était électrique. D'accord, le deux type. Un Eoko. Et derrière, nous avons un Manafi. En classique aussi. Ah oh, la vache, on a aucune rareté. Et on a eu euh, aucune brillante, aucune ultra rare, ni rien. Ah, c'est le pack de la mort. Pour l'instant, c'est le tri-pack de la mort. Je vous le dis clairement. Euh... Là ça régale ça régale rien du tout pour l'instant. 3 4 Alors, énergie combat, Boscaro. Alors un nouveau un Boscara, donc je ne sais pas un nouveau Ah un Primplouf. Un chimpon feu, ok c'est cool, on va... <rire> Les trois évolutions des starters quoi Boscara, fait chimp. Non mais sérieux le Balbuto. Encore un Stade Gamin. Encore un Tarinor. Ah, oh, un Crémy. crémi j'aime bien. Un Polarum. Un Léopardus. Et donc, du coup, derrière, nous avons... Ascension de Tcheren. Euh, elle a une brillance euh, assez... Euh... C'est une Full Art, déjà. Ça, c'est clair et net. C'est une Full Art, mais après... Est-ce qu'elle est jouée Est-ce qu'elle est intéressante Qu'est-ce qu'elle dit Ajoutez à votre main de Pokémon euh, ayant au moins un marqueur de dégâts et toutes les cartes attachées. Ok. En fait, tu récupères un Pokémon qui a des marqueurs de dégâts. Bon, elle a une brillance. C'est assez intéressant. C'est plutôt cool, plutôt rigolo. On Aller voir à combien il y a le code du coup. La curiosité fait que. C'est un étincelante. On va aller voir ça. 13 euros, ok t'as déjà, <rire> déjà dessus T'es <rire> déjà dessus, trop bien 13 euros du coup Ouais Alors ah, j'ai pas eu vraiment pas eu beaucoup de chance euh, sur cette ouverture euh... C'est un peu triste J'aurais vraiment voulu avoir un bon Pokémon, un peu rien. Oui effectivement, euh, je sais pas, okay, quel je le vois Il est là donc en ultra rare, effectivement euh, autour de 13 quoi. Je suis triste, j'ai eu aucune, aucune luck sur ces ouvertures. On peut pas toujours être chanceux, il ne fallait pas en prendre un deuxième. On va pas abuser. Mais voilà, ça a fait la petite ouverture Pokémon du jour en attendant le reste. Bon, après, en, en reverse, il y des trucs sympas, il y a quelques Pokémon cool. Mais... Déjà, ça par contre, c'est hyper drôle. Quand on a eu Chimpan, Feu, Primplouf et Boscara dans le, dans le même booster, c'est assez rigolo. Franchement, c'est assez rigolo. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Puis à très bientôt pour une prochaine Ouverture des familles.